Et eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien, et aujourd'hui je ne suis pas avec Julien, je suis avec un petit nouveau de la bande, avec Romain, comment ça va bien Romain Et ça va très bien, bonjour à tous Et Romain qui vient de nous présenter euh, deux outils, euh, ArcGist, Arc Catalog et ArcMap, et il va nous expliquer à quoi ça sert déjà. Tout à fait, donc bonjour à tous, on va vous présenter donc le logiciel ArcGist dans sa version 10, et on va commencer par deux tutos. Un premier tuto sur ArcCatalog qui est en fait un logiciel qui permet d'explorer les données. C'est une sorte d'explorateur qui est réservé aux, aux fichiers SIG. Et dans un deuxième tuto, on vous présentera ArcMap, qui est l'interface qui sert plus à faire le traitement cartographique sur euh, les données SIG. Alors quand on commence, hein, Loïc était un petit peu déçu, il trouvait que c'était un peu tristouné. C'est un, un peu blanc. C'est un peu vide. Et euh, effectivement, la première chose à faire, en fait, ça va être d'indiquer euh, au logiciel où se trouvent les données sur lesquelles vous voulez euh, travailler eh bien, Mais où se trouvent-elles Donc les données sont dans un dossier qui s'appelle Documents Screencast. Tout à fait. Alors, Alors pour connecter le, ce dossier, vous allez utiliser euh, cette icône là, connexion à un dossier. Vous avez également accès dans le menu fichier, connexion à un dossier. Tout à fait, c'est pertinent. Tout à fait, c'est un heureux hasard vraiment. Ouais. Donc je vais chercher les données euh, sur l'emplacement sur lequel vous travaillez. Voilà, donc là on les a mis sur un disque, euh, qui est le disque local H, dans Documents, document, dans un dossier qui s'appelle Screencast. On va trouver ça quelque part ici. Et puis on va prendre l'interface et données du coup. Voilà, donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réparti les données dans deux dossiers. Donc on va cliquer pour l'instant sur le premier dossier. Euh, vous voyez qu'il y a différents sous-dossiers qui s'affichent et pour l'instant on n'en tient pas compte. On vous présentera un petit peu plus tard dans le tuto quelle est leur utilité. Okay. Alors on laisse un peu mouliner. Et alors là, aux oh, surprises, aux oh, surprises, aux oh, surprises. Voilà, les données s'affichent. Alors le principe d'ArcCatalog c'est relativement simple. Sur le volet de gauche, vous retrouvez une arborescence classique comme on peut retrouver dans, sur Windows. Et ensuite, sur la gauche, vous avez donc la liste des différentes données SIG sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Alors Arcatalog est relativement simple. Hein. L'interface, elle est, euh, elle est gérée par trois onglets. Donc l'onglet Contenu qui permet d'afficher les dossiers, les fichiers pardon qui sont stockés dans le dossier sur lequel vous avez cliqué. Ensuite, vous avez une fenêtre aperçu. Alors on va voir qu'il y a deux types d'aperçus quand on parle de données SIG. Il n'y en a pas d'aperçu dans le Tout cœur. à fait. Alors, on est un petit peu déçu. Donc il faut cliquer sur la donnée que vous voulez apercevoir. Eh ah, ben oui. Et là on l'aperçoit du coup. Donc là, par exemple, on a un extrait des carrières de... qui sont implantées en Seine-Maritime. Alors bon. oui, vous pensez que ce ne sont que des points, mais on vous confirme que c'est des carrières. Tout à fait. Donc c'est une, une base de données qui est gérée par le BRGM, hein, qui s'appelle l'Observatoire des matériaux. Big up BRGM. Voilà, big up. Et euh, donc ce qu'on voit, c'est qu'on euh, a ici un aperçu euh, qu'on appelle géographique. On peut également, parce que c'est la particularité des données, des données SIG on peut afficher la table attributaire qui est présente derrière les points qu'on visualise à l'écran. Donc il faut ici switcher sur la, le petit, la petite liste aperçue entre l'aperçu géographique ou l'aperçu table. table. OK. Donc là on va retrouver des données sur chacun des points. Voilà, c'est ah, ça. Notamment les coordonnées. Voilà. Chaque ligne, chaque enregistrement correspond à un point qu'on a, qu a visualisé dans l'aperçu géographique. géographique. OK. Ensuite dans l'aperçu géographique, euh, il y a des choses... Euh, on a des, des outils relativement simples que vous connaissez dans d'autres logiciels, hein, la main qui permet de se déplacer, les outils de zoom hein, qui permettent de faire un, un zoom ou un dézoom sur un point okay. et le petit globe qui sert à afficher l'étendue générale de la, de la couche SIG. Okay. On termine avec le dernier onglet qui est l'onglet description qui va vous inf... qui va vous donner un ensemble d'informations sur les fichiers que vous visualisez. Donc c'est ce qu'on appelle généralement les métadonnées qui sont donc toutes les données périphériques sur la donnée. Par exemple ici la source que j'ai indiquée ici dans la ligne crédit. Donc c'est l'organisme qui a produit les données. On peut avoir des éléments de description qui ont été saisis à l'avance et on pourra chercher après euh, des informations un peu plus précises comme par exemple le système de coordonnées. OK. Voilà, et on retrouve une information assez capitale aussi, c'est le type, le, type type, euh, voilà. ouais. le type du fichier, qu'on trouve aussi euh, dans le contenu du dossier d'ailleurs. Euh, alors peut-être pas avec le même intitulé, mais on retrouve aussi... Euh, Donc, t es, t es très observateur. Ici, le type... Euh... On le retrouve bien ici. Donc pour ce qui est des métadonnées, on se retrouve dans un prochain tuto, où on reverra plus en détail les différentes euh, métadonnées. Eh bien écoute, j'y vais, je te laisse terminer. <rire> alors, maintenant la question c'est à quoi sert ce ce formidable logiciel. Donc on va se servir d'Arch pour manipuler les données, euh, toutes les opérations courantes comme le copier-coller, la suppression de fichiers ou euh, le, le déplacement dans un autre dossier. Alors vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on utilise Arch Catalog ouais, on Pourquoi on ne pourrait pas utiliser directement l'interface de Windows enfin, Là finalement ça ressemble à, à l'explorateur de fichiers de Windows. Exactement. Donc là vous voyez qu'en tout on a sept fichiers qui sont présents dans le dossier. Et là je vais vous afficher le, le contenu de ce dossier dans l'arborescence Windows et on voit qu'il y a beaucoup plus de fichiers on voit qu'il y a ouais. aussi des sous-dossiers et on, on voit par exemple, si on reprend l'exemple des carrières de Seine-Maritime que euh, derrière un fichier SIG, on a dans l'explorateur Windows plusieurs fichiers Ils qui ont chacun leur un, rôle donc certains vont gérer la table attributaire d'autres vont, vont gérer la partie géométrique, le système de coordonnées voilà. et ainsi de suite donc, l'objectif, c'est d'utiliser ArcCatalog le plus possible pour toutes les opérations courantes. Donc, par exemple, on va vous montrer comment renommer le fichier qui s'appelle géol Rouen. Voilà. Alors, on peut passer, donc, il y a de, plusieurs façons pour renommer. On peut faire, par exemple, un clic droit. Et cliquer sur Renommer. Renommer. Oui. Ou, Ou alors, pouvez... faire F2 directement. Exactement. Vas-y, Loïc. Là, je vais renommer, je l'appelle carte, par exemple. Alors, regardez bien la fenêtre de droite, ici. Oui. Là, je l'appelle carte, ici, sur la gauche, et on vous dit de regarder la fenêtre de droite. Mais regardez ce qui se passe. Hop c'est magique. Tout est renommé. Tout a été renommé. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous voulez renommer ou déplacer des fichiers, euh, il faut passer par euh, Arc qui se charge après de modifier mm. euh, les caractéristiques des différents fichiers qui composent un fichier SIG. Et alors, une petite astuce, parce que souvent les étudiants me disent « Mais Romain, comment est-ce qu'on peut envoyer un fichier SIG par mail ?»« Il y sachant que... quel fichier enfin, C'est pas évident hein, quand on voit qu'il y a plusieurs fichiers associés. » Alors, je vais vous donner le... une astuce relativement simple. Le plus simple, ça va être… De créer un nouveau dossier et de copier le fichier SIG que vous voulez ouais. euh, exporter. Et après, il suffira de zipper le, le dossier pour ouais. l'envoyer par mail. Donc, c'est ça l'intérêt d'Arc Catalogue hein, c'est qu'il va, qu va lui-même copier les bons fichiers dans le dossier. Et vous n'aurez plus qu'à zipper ce fichier on va vous montrer la manip. Hein. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Fichier nouveau dossier, voilà, qu'on va appeler par exemple mail. Je fais l'interface clavier. Et puis là-dedans, vous voulez envoyer, euh, je ne sais pas, euh, le réseau hydro et euh, carrière euh, scène maritime et donc il suffit de les copier, puis d'aller dans le dossier mail, et de les coller, puisque rien d'extraordinaire. Et du coup si on vous montre euh, le résultat dans l'arborescence euh, des fichiers Windows il y a une fois qu'il va avoir fini le traitement, donc il a bien créé un dossier mail. Euh, et puis euh, dedans on va retrouver, euh, si tu cliques dedans en fait, on va retrouver tous les fichiers euh, qui sont associés à carrière scène maritime et puis réseau hydro et euh, classe 1 et 2. Qu il suffit du coup de zipper, de, de zipper le fichier mail, là, le dossier mail, et puis de l'envoyer. Mail. Exactement. Parce que par la poste, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Voilà. Et donc, euh, avant de terminer, un dernier, euh, un dernier outil qu'on n'a pas présenté, c'est ce qu'on appelle les toolbox, donc les boîtes à outils en bon français. Donc les toolbox, elles sont communes à ArcCatalog et ArcMap. Et c'est en fait les différents outils qui vont vous permettre de réaliser des traitements sur les fichiers SIG. Donc on les appelle en cliquant sur la petite icône rouge ici, Arc Toolbox. Mm. Et on a une, un volet latéral qui s'affiche et sur lequel vous allez après pouvoir piocher les différents outils qui sont rangés par cool. Alors, Alors, Il se peut que ce volet soit flottant la première fois que vous l'ouvrez. Voilà. Enfin, si Quand faire, il est ouvert, généralement, il, voilà, il, il est flottant. Milieu, et en fait, si on le glisse, enfin, si on prend la fenêtre et qu'on la glisse sur un des côtés, il y a des petites euh, icônes. Et si on place dessus, tac, il se... Il se fige dans l'interface. Voilà. Et bien, c'est fini pour cette prise en main d'Arc catalog Eh bien, merci, Romain. Euh, on va se merci retrouver euh, dans un prochain tuto sur ArcMap, du coup. Et même chose, on va vous présenter l'interface de cette trois outil. À bientôt À bientôt Ciao, tao. ciao